Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Bodéan, je suis Régional Account Manager chez Synthesio et aujourd'hui je suis très heureux d'être accompagné d'Anatole pour vous venir vous présenter le dispositif d'écoute sociale que l'on est en train de mettre en place. Oui, merci Nicolas, donc Anatole Sarro, je suis chez Rémi Cointreau, donc un groupe de Spiritueux et nous travaillons depuis cet été à la mise en place d'un dispositif de social intelligence donc qui va au-delà du simple social listening et de la mesure des performances a posteriori pour intégrer vraiment le client au centre de nos réflexions en utilisant le digital. Alors c'est plus un secret pour personne ici, dans la salle. Aujourd'hui, il est indispensable d'écouter les internautes, écouter les consommateurs sur Internet. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que 23% des internautes, selon Ipsos, une étude Ipsos, ne prennent pas la parole sur Internet. Alors vous me direz, il y a quand même 77% du coup d'individus, des gens comme vous et moi, qui prenons la parole sur Internet. Alors oui, euh, certes, euh, le problème c'est que ces individus, en fait, ils prennent la parole de manière très sporadique, hein, sur TripAdvisor, sur les réseaux sociaux, de temps en temps, pour des moments de, de vie un peu forts. Donc le problème il est le suivant, comment capter et comment avoir une écoute 360 degrés de ces consommateurs. Aujourd'hui on se rend compte que 100% des consommateurs, des gens comme vous et moi, on prend la parole sans même s'en apercevoir, sans même s'en rendre compte, au travers des actes que l'on va avoir sur internet. Cette langue que l'on parle tous, c'est la langue comportementale. Ouais, alors Effectivement, dans le, dans le, dans le social listening, l'avantage, c'est que les personnes parlent d'elles-mêmes et laissent des informations sans qu'on ait besoin de leur demander. Dans un, dans un temps où les modes et les envies changent à la vitesse du digital, ça nous paraît essentiel de profiter de cette opportunité, sachant que bon, le rôle du planning stratégique chez Rémi Cointreau, ce n'est pas au sens d'une agence média, c'est d'épauler les marques en, fait, en leur fournissant des, des informations pour qu'elles puissent prendre les bonnes décisions et qu'elles qu puissent activer les marques de la meilleure des façons. Donc jusqu'à maintenant on avait les outils traditionnels qui sont des études quantitatives, des études qualitatives, des panels, des trackers de marques qui sont en, en action et qui sont utilisés depuis des années. Euh, L'émergence en fait, des, des réseaux sociaux euh, et le développement des écosystèmes des réseaux sociaux, puisque ce n'est pas uniquement les plateformes, ce que ça apporte euh, de nouveau, c'est euh, une volumétrie en fait, d'utilisateurs qui sont euh, volontairement engagés, euh, quelque part, et euh, qu'on peut facilement capitaliser et, et, euh, et comprendre par le biais d'outils. Donc bon, ça, de façon très globale et très simplifiée, c'est un peu le graal des équipes marketing et communication. Comment adresser le bon message aux bonnes cibles, au bon moment et avec la meilleure stratégie média, donc sur les bons canaux. Le moyen d'y arriver, effectivement, c'est d'avoir les bonnes datas, mais aussi les bons moyens de comprendre et d'activer ce qu'on obtient en termes de statistiques et de chiffres. Et ça, c'est une découverte que j'ai faite en, en, en prenant le contact avec Synthesio. C'est un outil qu'on a maintenant déployé dans, chez Rémi Cointreau qui s'appelle Profiler. Alors concrètement, aujourd'hui, écouter euh, les consommateurs sur Internet chez Rémi comment ça se passe bien, Ça se passe en fait au travers de deux grandes oreilles qu'on est en train de déployer. La première grande oreille, Profiler, donc notre outil de profiling d'audience va être, pour le coup, elle, branchée sur euh, la langue comportementale des, des individus. Donc, Profiler en fait, est connecté à la galaxie Facebook. Hein. La galaxie Facebook aujourd'hui, c'est Instagram, Whatsapp, Messenger et Facebook évidemment, mais aussi finalement tous les sites de la galaxie qui acceptent de partager euh, de l'information avec Facebook. Donc cette première euh, grande oreille, hein, l'oreille droite, va nous permettre de capter ces choses très subtiles, ces comportements, euh, ces actes qui sont commis sur Internet, et donc euh, comprendre cette première langue du consommateur. Le deuxième, euh, le deuxième, euh, la deuxième grande oreille qu'on est en train de mettre en place, euh, qui est en place chez Rémi Cointreau, c'est une oreille un peu plus traditionnelle, je pense que vous connaissez tous ici, euh, c'est l'oreille du social listening, beaucoup plus historique, beaucoup plus installée, hein, depuis euh, maintenant plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs années. Euh, cette oreille elle a la particularité aujourd'hui de, de s'être développée très fortement, d'avoir développé son écoute hein, de manière beaucoup plus euh, aussi elle subtile, puisqu'on ne va pas se contenter aujourd'hui de traquer des choses qui sont connues, hein, des sujets de campagne, des sujets de marque, euh, donc finalement des, des mots-clés bien précis. Hein. On va être capable aujourd'hui d'écouter de d d manière beaucoup plus large, euh, grâce notamment euh, aux nouvelles technologies d'analyse d'image, d'analyse de texte, d'analyse de vidéo, euh, et de manière générale aussi euh, l'ensemble des nouvelles technologies machine learning, deep learning, qui sont en train d'arriver euh, dans le monde du social listening. Donc combiné, vous voyez bien que ces deux grandes oreilles hein, nous permettent de Aujourd'hui, de couvrir 100% euh, de, des, des, des prises de parole, mais aussi des, des, des gens, euh, donc des prises de parole qui sont euh, explicites, mais aussi de tout ce qui va être non implicite euh, et non, non explicite et beaucoup plus subtil via les comportements. Donc concrètement, euh, qu qu'est-ce qu que ça donne en termes de, euh, de taille de données Ça, Ce chiffre, il est un peu euh, coup de poing, 2 milliards d'individus, c'est aujourd'hui la, la, la taille euh, de l'audience totale d'utilisateurs du, Facebook. Hein. Donc euh, vous avez en fait devant vous le, le plus gros panel euh, aujourd'hui euh, d'individus auxquels les marques ont accès. Euh, 2 milliards d'individus qui vont euh, alors manifester euh, un intérêt euh, parfois euh, prononcé, c'est-à-dire que haut et fort les individus vont crier euh, et vont annoncer au marché qu'ils ont un intérêt pour la marque, hein, via les likes de page, via euh, les follow de page, etc. Mais ces individus vont aussi de manière beaucoup plus euh, implicite, euh, montrer leur intérêt pour les marques. Euh, Aujourd'hui, on est capable euh, de comprendre, lorsqu'un individu passe quelques secondes sur une page, que cet individu a un intérêt pour Rémi Martin, par exemple. 220 millions d'individus, hein, on arrive ça, sur par exemple, le, une taille d'audience assez conséquente euh, du marché américain, c'est 220 millions d'utilisateurs Facebook, donc je, de nouveau, hein, le, la, la taille d'audience euh, comprend des euh, gens qui sont sur WhatsApp, Messenger, Instagram et de manière générale, tous les gens qui sont connectés à l'écosystème Facebook. Ces 220 millions d'individus, ce qu'on va, euh, qu va pouvoir faire avec Profiler, c'est qu'on va pouvoir profiler ces, in, ces individus de manière extrêmement fine euh, et générer des cartes d'identité, euh, des profils hein, sur ces individus qui sont tous différents. Ils vont euh, consommer des médias différents, ils vont euh, consommer des produits différents, ils vont avoir des habitudes et des hobbies différents. Euh, et tout ça va être capté et traité par Profiler. Oui, alors, dans le cadre de, de Rémi Cointreau, la première euh, utilisation que j'en ai faite, c'était euh, pour euh, la marque Cointreau sur le, sur le marché US. Donc, euh, simplement, en, en regardant euh, le centre d'intérêt Cointreau, ça concernait 190 000 individus, donc ça vous donne une idée un peu du panel de personnes qu'on va être capable d'analyser par rapport à des études ou des omnibus traditionnels ou même de la, de la quantie. Euh, ces 190 000 personnes donc, euh, ont à un moment donné interagi avec Cointreau. Donc soit elles aiment déjà la marque, soit elles ont cliqué sur un lien qui parlait de la marque ou elles ont participé à un événement. Enfin, c'est pas uniquement euh, leur, euh, leur attitude sur les réseaux sociaux, c'est euh, aussi euh, quelque chose qui va au-delà de, de simplement euh, ce que je poste, c'est aussi ce que, ce que je fais. Et ce qui va nous intéresser, euh, au-delà de savoir euh, qu'ils ont aimé quoi trop, puisque bon, ça, quelque part, on sait qu'il euh, y a des gens qui nous aiment, euh, c'est qu'on va aller, on va aller euh, analyser 40 000 euh, intérêts différents sur Facebook. Donc euh, ça, c'est dans, ce, dans cet univers-là, qu'on va, qu va tirer des enseignements. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse en tant que marque, ce n'est pas simplement la relation que les gens ont déjà avec notre marque, c'est ce qu'ils font quand ils ne sont pas en train d'aimer notre marque ou en train de la consommer. Donc euh, l'avantage du targeting, enfin, en fait, le, le schéma de, de Profiler, c'est un, un reverse targeting, c'est-à-dire qu'on peut utiliser Facebook pour, pour, pour pousser du contenu, pour adresser des publicités en, en utilisant, en définissant des audiences et en, en adressant des personnes qui sont référencées dans Facebook, en fait Profiler va faire l'inverse, donc on va partir d'un centre d'intérêt et il va nous déployer et nous expliquer euh, bah, qui sont ces gens et euh, comment ils voyagent, dans, dans quel type d'endroit ils aiment aller et euh, qu'est-ce qu'ils font de leur vie en fait, de façon générale et ça c'est des actifs qu'on va pouvoir activer. Exactement, et du coup, euh, alors comment fonctionne cette oreille profiler hein Vous vous rappelez l'oreille gauche, la grande oreille qu'on qu est en train de déployer. Alors concrètement, trois grandes fonctions. La première grande fonction, elle consiste à écouter activement, hein c'est-à-dire euh, beaucoup plus euh, largement qu'écouter simplement les, les discussions, les partages et les likes, mais écouter des comportements beaucoup plus subtils. Donc Je le disais tout à l'heure, les comportements de navigation, le fait d'aller plusieurs fois sur un site, euh, le fait euh, de détecter que des individus vont lire, euh, plusieurs secondes, un contenu. Euh, toutes ces données là, elles vont être du coup écoutées activement euh, par profiler et donc c'est euh, cette écoute active qui, qui, qui, qui fait cette première grande fonction. Euh, deuxième grande fonction, euh, c'est la capacité de l'outil, en plus d'écouter activement, euh, à comprendre euh, activement euh, et rapidement euh, à qui euh, l'outil a affaire. Donc par exemple, si je m'intéresse à une cible particulière, euh, profiler aujourd'hui va être capable en une heure de temps hein, de restituer une carte d'identité très précise de l'individu à qui il a affaire. Et troisième grande fonction, c'est la capacité de l'outil à parler la même langue que les marketeurs qui vont recevoir l'information. Évidemment, dans une organisation, on a tous des attentes et des besoins qui sont différents et ce que l'on attend d'un outil comme Profiler et ce que l'on attend d'un dispositif euh, comme euh, le dispositif que l'on est en train de mettre en place, c'est de recevoir des livrables et, euh, qui, qui, qui, qui parlent la même langue que, que ces individus-là. Donc moi, si je suis au Media Planning, par exemple, ce que j'attends de Profiler, c'est qu'il me livre une liste de médias. Si je suis un responsable événement, ce que j'attends de Profiler, c'est qu'il me livre une liste d'événements. Oui, alors effectivement, c'était important de le souligner, c'est que c'est très rapide. Donc, ça, euh, c'est toujours intéressant dans des, dans des entreprises où le temps est quand même une ressource limitée. Euh, et euh, l'intérêt, effectivement, c'est aussi que dans, dans Profiler, en fait. Euh, on va avoir des personas qui vont être qui vont être préétablis. Donc, parmi les 40 000 critères listés par Facebook, ils peuvent être organisés en fonction de nos besoins. Donc, par exemple, dans le cas de dans le cas de cette étude on l'a on l'a utilisée dans un premier temps pour juger de la de la performance et de de la de la perception auprès des clients qu'on avait ciblés pendant nos campagnes des années précédentes. Euh, en l'occurrence, c'était des campagnes qui étaient adressées à des femmes plutôt euh, urbaines, euh, cosmopolites, euh, qui aimaient voyager, mais qui aimaient aussi euh, l'univers euh, des cocktails. Et euh, donc, euh, effectivement, on a complètement validé par, euh, par euh, cette étude qui en fait compare euh, les personnes de l'audience euh, ciblée avec l'audience de référence des US, donc ça va permettre de faire émerger des sciences. Et c'est ça qui, qui, qui est le critère en fait, euh, intéressant, c'est à quel moment notre cible diffère d'une moyenne puisque c'est là où on va vraiment valider qu'on a, qu a spécifiquement adressé cette, cette audience. Euh, à titre d'information. donc On a validé on que notre audience aux US était bien une femme plutôt entre 25 et 44 ans, très majoritairement, c'était 67% par exemple, euh, enfin c'est pas un exemple, c'est le chiffre précis, euh, par rapport à une moyenne qui est plutôt de 49-51% euh, pour, les, pour les US. Euh, mais on s'est aperçu aussi qu'au-delà du fait que conformément à ce qu'on cherchait, donc des femmes qui aimaient les cocktails et les bars, on s'est aperçu aussi que dans les stratégies médias, euh, dans, les, dans les sites sur lesquels elles allaient beaucoup et sur les magazines qu'elles beaucoup, il y avait euh, des magazines euh, beaucoup autour de la gastronomie, euh, Recipes.com, des, des éléments comme ça, et ça c'est des choses qu'on n'avait pas du tout activées, et euh, qui, euh, quand on communique euh, à, une, à une équipe euh, comme euh, du marché américain, euh, ce genre d'information, tout de suite, euh, c'est très facile, c'est un, un quick win, et euh, voilà, ça c'est des exemples parmi d'autres, mais euh, pour vous donner le niveau de détail dans lequel on va, alors je vous rassure, c'est complètement anonymisé, on parle de panel, on analyse des masses, hein. donc d'un point de vue respect de la vie privée avec, <rire> avec les problématiques récentes, c'est tout à fait conforme, mais euh, vous, vous, ça peut par exemple vous dire quel type de, de chat euh, votre audience préfère, la race du chat, enfin, c'est pour vous donner un peu le niveau de détail dans lequel ça va. C'est un exemple assez amusant, mais, euh, mais par exemple pour des ingrédients culinaires ou des choses comme ça, ça c'est des éléments qu'on qu ne qu qu pense pas forcément au départ, mais quand on s'aperçoit que c'est des, des choses qu'on euh, qu reçoit de, à la fin de l'étude et euh, que c'est des éléments qui sont utilisables et rattachables à notre univers de marque, c'est euh, vraiment euh, une, un gain. Exactement. Alors, qu'en est-il de la deuxième grande oreille tendue sur le marché Donc, l'oreille plus traditionnelle et plus historique, pour le coup, du social listening. Euh, alors, cette oreille, elle, elle a la particularité, comme je le disais tout à l'heure, de s'être euh, pas mal développée ces derniers temps. Euh, on le voit bien euh, à deux niveaux. Euh, premier niveau, on va euh, être capable avec euh, Rémi Cointreau euh, d'aspirer beaucoup plus de choses qu'avant et euh, ce qui va se passer avec le social listening c'est qu'on va pas so seulement s'écouter soi euh, mais on va, écou on va écouter euh, les concurrents, les consommateurs mais aussi le marché de manière plus générale. Euh, donc on va être dans une écoute euh, dite beaucoup plus relative. Vous le voyez bien, bien aujourd'hui tout est relatif sur internet, hein, entre les réseaux, par exemple 100 likes sur LinkedIn, ça a beaucoup plus de valeur que 1000 likes sur Facebook. Et donc on comprend bien aujourd'hui à quel point il est important de se situer dans un univers qui est beaucoup plus large pour ensuite euh, comprendre son positionnement, mais aussi ce qu'il se passe autour de soi. Donc ça c'est le premier sujet, le premier niveau de l'écoute relative. Le deuxième niveau, il se situe au niveau de l'écoute exploratoire. Je pense que dans la salle, vous avez été nombreux, ou en tout cas potentiellement quelques-uns d'entre vous ont déjà utilisé un outil de social listening. Euh, Jusqu'alors, un outil de social listening permettait de, disons, valider des intuitions, de traquer des choses que vous connaissiez, de traquer des sujets de crise, des sujets de marque, des sujets concurrents. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place, enfin les, les technologies sont d'ailleurs déjà en place, euh, tout un tas de... Euh, d'innovation qui permettent de passer d'une approche euh, validatoire à une approche explore, beaucoup plus exploratoire. Donc là je pense à tout ce qui euh, a trait à euh, l'analyse d'images, l'analyse de vidéos, euh, mais surtout l'analyse de texte qui est en train d'arriver sur le marché du listening, et qui permettent euh, aux marques de détecter euh, de nous, des, des sujets euh, émergents, euh, et du coup de s'ouvrir euh, beaucoup plus le champ des, des, des possibles. Alors concrètement, comment ça se, comment ça se passe euh, Comment on, on est capable d'explorer, de, de, de découvrir euh, des sujets émergents, des tendances euh, Concrètement, depuis le, le rachat de Synthesio par Ipsos il y a un an de ça maintenant, euh, on est en train d'intégrer l'ensemble des méthodes statistiques qui sont propres au marketing research, hein, donc euh, les méthodes de calcul connues et des tendances, euh, de corrélations, de, commens de commensions entre les marques, euh, de patterns identifiés dans des, des, des, des amas de conversations, qu'on est en train d'implémenter euh, tous ces modules Data Science dans le monde de, de, du social media, pour automatiser en fait, euh, toute, le, toute la partie de traitement complexe euh, auquel pouvaient euh, faire face euh, les différents utilisateurs. Euh, L'idée, évidemment, c'est de libérer hein, cette masse de temps euh, importante pour la partie réflexion stratégique aux équipes. Ouais, alors ça je confirme en fait chez Rémi c'est la deuxième année sur laquelle on a déployé le social listening et donc Synthesio c'est notre deuxième partenaire. Euh, ce dont on s'est aperçu en fait au bout de la première année avec notre premier partenaire, c'est que les tableaux de bord qu'on avait mis en place, finalement qu'on les donnait à des équipes marketing ou à des équipes commerciales ou à des équipes de com, elles ne savaient pas vraiment où aller et elles perdaient un temps fou à chercher de l'information qui leur était utile. Et bon, du résultat, le, le niveau d'adoption de l'outil a été assez faible et euh, ça a amené à, à mener une deuxième réflexion et donc à changer de partenaire, hein, malheureusement. Enfin, ou, ou, tant mieux pour vous, pour le coup. Euh, L'avantage dans, dans, dans Synthesio, c'est qu'au-delà euh, des, des tableaux de bord KPI qu'on met, qui en fait reprennent plus ou moins toujours les mêmes KPIs, il euh, y a un module qui s'appelle Signal. Et euh, quand l'utilisateur se connecte, en fait, ça donne des rapports contextuels qui euh, viennent euh, mettre en lumière directement les Variation variations de la période, euh, les actifs médias qui ont généré le plus d'interactions, euh, des corrélations entre euh, une occasion de consommation, bon enfin ça, ça dépend de la structure que vous mettez en place, mais nous en l'occurrence elle est euh, axée autour euh, principalement d'occasions de, de consommation, euh, la, la corrélation de ces occasions avec euh, votre marque ou certaines marques de vos concurrents. Euh, et euh, du coup ça, ça, ça permet d'attiser la curiosité des utilisateurs enfin si en tout cas vous pensez à faire du social listening euh, l'adoption par les utilisateurs c'est vraiment un point clé euh, sinon c'est un investissement qui, euh, qui, est, qui est un peu de l'argent jeté par les fenêtres hein, clairement si vous avez un bel outil mais que personne n'y va euh, moi de mon point de vue c'est un mauvais investissement donc euh, là dessus c'est un, un avantage du social listening ça permet euh, pas simplement d'avoir des rapports qui sont envoyés et pas lus, euh, ça éveille la curiosité et euh, ça amène des réflexions pour euh, pour que les gens activent plus facilement l'outil. D'ailleurs en parlant d'activation, ça c'est moi aussi, euh, finalement au terme, euh, au terme de, du parcours qu'on a commencé euh, assez récemment mais qui avance, qu avance assez bien avec, euh, avec euh, Synthesio, il y aura donc des rapports qui sont, euh, qui sont mensuellement envoyés automatiquement à des équipes, donc euh, avec des KPI qu'on a, qu a réfléchi avec eux et euh, qui, vont, euh, qui vont les intéresser pour suivre euh, l'industrie de façon générale sur leur marché, mais aussi notre part de voix par rapport à nos concurrents, euh, la, la santé de nos marques, donc euh, la, disons euh, à quel point elles sont euh, séductrices pour nos pour nos clients. Euh, ça c'est un côté euh, traditionnel du social listening euh, qui, est, euh, qui est plus dans le, dans le suivi et euh, dans la mesure de la performance euh, les reports persona donc ça c'est la partie dont on a parlé au début euh, qui sont à la fois utilisés pour valider la pertinence de nos stratégies mais aussi pour euh, envisager de, de nouvelles cibles parce que là je vous ai donné un exemple sur Cointreau mais euh, on peut très bien imaginer un univers où euh, on va aller prendre comme centre d'intérêt les personnes qui aiment euh, faire du camping et manger des fruits et le rattacher à l'univers d'une de nos marques si on estime que c'est est cohérent. Et puis la dernière partie, c'est avoir un aspect veille, donc ça c'est aussi une des missions du planning stratégique, de faire de l'exploratoire, de la détection de tendances et de signaux faibles. Et dans le, dans le social listening, c'est un, un élément clé qu'on qu a avec des tableaux de bord qui sont beaucoup plus ouverts, qui ne se bornent pas à l'univers des marques, mais qui vont aller chercher des sujets autour de la sustainability, l'environnement, et, et donc permettre de définir la meilleure façon d'adresser ces sujets-là. Tout à fait, et pour compléter du coup, euh, Anatole, euh, je dirais que ce qui fait la force euh, euh, du dispositif que l'on est en train de mettre en place, euh, c'est qu'on fait de l'écoute de différentes langues, mais aussi... Euh, euh, le fait de pouvoir parler, de plusieurs, pouvoir parler plusieurs langues, euh, quelque chose de central pour le dispositif. Donc en entrée de la machine et en entrée du dispositif, on voit bien à quel point on, on déploie différentes, euh, différents dispositifs et outils pour capter différentes langues, hein, des langues qui sont explicites mais aussi d'autres beaucoup plus implicites, et comportementales. Euh, mais on voit aussi en sortie du dispositif à quel point il est important de restituer dans la bonne langue euh, L'information aux, aux différents collaborateurs. Donc, euh, je le disais tout à l'heure, euh, qu'on soit média planner ou qu'on soit euh, stratégique planner ou euh, responsable d'événements, on s'attend à recevoir un livrable euh, dans la langue euh, que l'on parle. Euh, merci à tous et euh, merci. à bientôt. Bonne journée.